T'es sérieuse toi Bah c'est une tasse de thé Pourquoi <rire> J'ai demandé un thé à la verveine et pas demandé. <rire> ah, J'ai pas demandé ça moi <rire> <rire> ouais. C'est quoi ça Gormand Putain euh, Allez, bah dis-tu que ça Non, non, non, non, aller y tu peux y aller. Oui. Mais non, mais je vais avoir besoin de ton aide. D'ailleurs, <rire> je voulais te poser une question. Ouais. Il fait quoi ton père dans la vie Il fait rien, il travaille pas. Comment ça, il fait rien ouais, Il fait rien, il travaille pas. Mais bah, toi, tu fais quoi dans la vie Bah, moi, je l'aide. vous <rire> savez dire que les parisiens sont pas très aimables et bah je vais vous prouver que c'est faux je vais aller demander un renseignement à quelqu'un et on verra bien par exemple à ah, madame vous savez où je peux trouver un club de karaté dans le coin euh, ta gueule, pas, un, cl un club de karaté non ça veut dire non, rien Bon bah merci quand même hein. Il y a des putains de boutiques, c'est t'emmerde moi ouais, Non, je voulais un club de karaté. Non ta gueule. Mais pourquoi vous dites ça Allez sur le long de la scène là faire du jogging comme les connards les pétasses de connards ça stors là. Non, je voulais faire du karaté. Ta gueule, ta du, gueule. Du karaté américain. Ta gueule. Gna gna gna. Bon, vous savez pas où je peux trouver du karaté Ta gueule. Oh, bah ta Bonne, gueule, bonne, ta bonne, gueule, bonne journée. Ta hein. Mais moi je voulais juste être gentil et montrer à tout le monde que les parisiens sont pas aussi méchants qu'on le dit. Oh, J'ai mal à mon cœur. Waouh, ça parle ambiance. tu <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> t'es beau. Yannis c'est pas, pas la porte <rire> On habite là, la putain de taras. <rire> tu me saoules. Ah, Yali, ça fait 7 mois on habite ici. Tu te trompes encore de porte. Écoute, je non, j'en ai marre. <rire> je rigole pas avec vous. Si C'est un crabe, la tête de ma mère. Je rigole pas avec vous. Ah ah Dans ma chambre Dans ma et en même temps, téléphone. venu, on va lui en voler un. من خدئ انمر الأخري من خدئ avec moi par, par amour ou pour l'argent Ah tu sais que pour l'amour mon amour. Ah c'est nickel parce que là j'ai regardé le compte tout à l'heure on n'a plus une thune. Pourquoi tu me parles comme ça Mais je t'ai rien. Arrête je... de me parler comme ça. Arrête ah ouais? de me crier. Mais je dis Arrête rien, de me crier, je veux le divorce. Ils sont que c'est mort et là il a joué sa dernière carte et il m'a dit tu vas pas le regretter je vais te faire tout ce que les femmes aiment qu'on leur fasse et j'avoue j'ai réfléchi deux minutes parce que j'aime beaucoup quand on fait ma vaisselle Ah, t'as fait les tiens Ouais, j'ai histoire. Non, non, non. Bien histoire. Bon, jetez les canettes quand vous les avez vues. C'est TikTok. Mais non, c'est bizarre. Je reçois pas de, de messages, je reçois rien. Pourtant, ça sort. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. T'as SIM Oh, c'est bon là Y a rien en plus. <rire> Ah, avec le coeur, tu le plies. Hein. Vas-y, tempo. Vas-y, ouais, Vas-y. Eh, vas tu te souviens Tu te souviens, ton frère Tempo. c'est de la merde. Ouais, il a pas bougé le machin, ma fille. Voilà, vas-y, tords-moi ça là, plie le Ah, ah. <rire> <rire> Oh non, non, non. Oh, non. Oh, non. Oh, oh, oh, oh. <rire> 8ème largage Mégane joyeux 98ème largage méga. Pour la 98 e fois je me suis fait larguer Allez on souffle, vive le célibat Oui <rires> oh, Si ça t'intéresse d'aller boire un verre avec moi, je te trouve super charmante T'as des beaux yeux, t'as un bonnet, t'as des beaux sourcils. Non, ça m'intéresse pas. Mais t'as tout qui est. Je beau, suis pas intéressée, euh, Là, c'est limite du harcèlement ce que tu fais. Mais tu te rends ou... pas compte mais quoi. ou quoi Ça ne se fait pas. Stop, déblaye. Excuse-moi, excuse-moi. Oh la gazelle Oh comment t'es fraîche Oh mon dieu, j'adore Oh, il est trop beau Vas-y, oh, viens, viens, viens, on va manger un McDo, viens là Oh oui, j'arrive Hmm, a bien bouffer pendant le confinement, Vois plus ma tête. It's Je viens de faire trois fois une minute de gainage. Alors, rangez tous vos mecs parce que là les gars, je débarque, je suis une bombe, vous allez tous tomber à moi gens pas normaux, regardez. Ah, est que <rire> lui Il fait la chaîne. Est-ce que les femmes non, qui sont en pleine ménopause pourraient s'acheter des polaires au lieu d'ouvrir les fenêtres Parce voilà. qu'on <rire> se gèle. Si on on a se gèle. D'accord. Bon, si non mais parce que nous on se gèle quoi. Je sais. Connu, nous on n'a rien fait fait demandé quoi. Adiateur, voilà. Oui, peut-être, ou m'acheter un mois mais quoi, moi je me gèle quoi, j'ai froid, j'ai froid. Merci bien. J'ai vu une vidéo sur TikTok, s'il te plaît, je veux le faire. Celui qui met la plus petite claque, il a gagné. C'était connerie, ça encore. Non, non, non, allez s'il te plaît. La plus petite. La plus petite, pas, pas la plus grosse, hein. la plus petite, la plus petite, pas, plus petite pas, la plus la plus petite, tu m'as dit. Ouais, mais une petite aussi, c'est bon. Arrête! T'as Ah! Wesh! Ah <rire> ouais t'as gagné! <rire> T'es eu toi? Wesh, ouais, t'as dit la plus petite! Mais t'as gagné! Il a gagné, bravo! Et c'est pour hier, là, quand tu m'as dit la place de la femme et la. Hihihihi! <rire> <rire> La douane en fumette, les yeux fermés avant ah, voilà, la douane. Il te faut te mettre à merde. <rire> <rire> <rire> Non, échalote. Et cha coupe les salopes. coupe les salopes. oui, forcément. Bien. De quoi On coupe les salopes. Ah bon Bah oui, échalote. <rires> euh... eh J'aurais besoin d'un petit coup de main, je sais pas si c'est une panne ou une défaillance électronique, mais dès que j'ouvre la porte, on en fait... Le... On est tout le temps en retard, mmh. on ne ça. C'est C'est casse-couille. Eh, vous voyez, dès que je ferme la porte, il n'y a plus de bruit. Par contre, dès que je réouvre la porte. Et là, plus de bruit. C'est dingue. Je sais pas quel panne c'est. Euh, si quelqu'un peut m'aider à ce sujet, franchement, euh, dites-le moi en commentaire, ça, ça m'aiderait. <rire> Amour. Voilà, c'était juste pour te dire quelques petits mots. Ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, mmh. j'ai des réels sentiments pour toi, mmh. je vois l'avenir avec toi, mmh. je t'aime, ah, t'es la femme de ma vie. D'accord, mais dans tout ça, est-ce qu'il y a un truc intéressant, moi Eh ben, tu sais quoi Plus jamais, écoute-moi bien, frère, <rire> plus jamais je te dis des compliments, <rire> tu sais quoi Plus jamais, plus jamais, c'est bon Et t'abonnes plus à moi, toi. <rire> I'm sorry! même plus rigoler!